A droite c'est même pour ça. Allez, je suis au cabon du qu'est-ce qu'elles sont bonnes, les crêpes, je viens de goûter. Ah bah ça Et je crois Lionel que vous avez goûté les crêpes salées comme rien, c'est bien ça Ah oui, bon. Merci Lionel. C'était au niveau du caveau, 3. Caveau numéro 3. Les crêpes. Les boissons également. Belle dégustation. Ah oui, caveau numéro 3. Une belle dégustation, on rappelle, les pour les crêpes. Et le caveau numéro 3, c'est juste au-dessus de l'église. Et la partie nursery pour les tout-petits. Retrouvez-nous les amis. Les crêpes sont prêtes, elles sont bien chaudes. Les gaufres aussi, c'est un réel délice sous ce soleil charlésien. Ah. Merci titrage